Je suis nous sommes là que nous le Maire. nous sommes que nous nous nous sommes là de vous dire nous sommes là pour vous dire que nous madame Pen. nous il y a faut que je parle a titre foncier <rires> madame Pelle. Il de de ah, de la... de de Mais je de remercie tous les membres du bureau municipal et du conseil municipal de la ville de Dakar. Nous remercie tous les membres du bureau municipal et du conseil municipal de la ville de Dakar. Nous sommes de la Parce que nous avons peut-être réalisez-vous nous importance aux élections bi parce que élection bi ba sénégal donné sénégal ba tay ba bëgg wax jojju na ngeen mako baxé mbokk yi ngeen baxé ma wax jojju tamit de ko -tami. ndor yi ak soppé yi nañ ko déggé nonu dama né 1960 ba tay c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal que nous sommes si proches d'une cohabitation Cohabitation, moi je l'ai. Cohabitation, moi je l'ai. Tu es Makisal, tu es Makisal, tu es Makisal. Makisal, Aman, tu es le Neglades. Aman, élection est venue le 31 juillet, Inshallah, 2022. Il y a de fortes chances, si on que la cohabitation, tu es Cohabitation, moi je peut-être Makisal restera président du Sénégal. Le côté de mandat, c'est que je suis très heureux de voter. Je de voter. Je Je suis très heureux de Je de Je Je suis Assemblée nationale, 165 députés. 165 députés, qui ont une majorité. sous le bahre, 85 députés. ont majorité. Je vous dis, parce que nous ont dit, ils ont dit, ils ont dama ne mbokki dama ne dama ne mbokki dama ne dama dina dak dina dak ni am solo Boki. ap beggou rek ap beggou am ni je suis le maire des a fait des choses qui nous nous nous il y a des gens qui ont fait des choses. Parce que, dans nous Nous avons Nous les Nous avons Nous il y a gagné pour que je travaille. Il gagné pour rufisk je des pour que je travaille. pour que pour pour pour Région de département, Si tu as gagné, 23 députés. Là, toi, tu Ben. pas 23 députés. Tu n'as pas Nous Tu n'as députés. Tu n'as députés. Tu 29. pas 23 députés. Tu n'as pas députés. Tu n'as pas 23 députés. Il n'y pas d'élection. Tout le monde député. Il n'y a le département de Djourbel, deux députés. Le 38. Le score coalition Yévi 557 667 voix. Si on a encore une liste nationale, il y a 26 députés, moi il y a 36 ans. Ils sont 38 ans, sont... 64. 64. 38 députés, vous avez été Turbel, ils sont nationales 26 députés, ils sont nés. 64. Je sais pas, c'est un diaspora, si c'est un maquissage, Amul y a des gens qui sont à l'Amérique ou à l'Europe, ou à l'Italie, ou à l'Espagne, ou à l'France, donc tout ça a un sens interdit de tout le monde afrique moi, moi, je suis de 15 députés au Diaspora, vous 79 79. Wow, 79. Sur 85, vous un peu moins fort. Vous Wow. un peu sur liste. de pas Bonjour, bonjour. Yeah. Ah, wow, wow. Ah, wow, wow. wow, Parce que nous sommes tu tout peine le monde, il le le D'abord, nous avons le que nous avons à nous avons je suis un bureau de vote, 18 h oui, le président Makissal 20 de depuis le Jubilee. 20 21 heures. h heures je 21 21 heures de Je Je de de si nous avons nous 75 000 parents. Nous avons nous élections nous allons-nous L'élection Nous élections. Nous nous faire des Nous nous faire élections. Nous Nous nous le ne du président Macky c'est pas de problème avec le de problème le problème avec président Macky Sall. Il n'y a pas de problème avec avec qui y a le nous de Yeri Askanui, Tal, bouyala, tal. Non te, le, tamit, n n a le wow. parce que nous avons Askanui, andak As je, je, je ça c'est acquis. je peux me permettre de dire à certaines personnes autour de cette table, hommes et femmes, honorables députés en vos rangs et titres. Je vous salue. nous ne travaillons pas pour une victoire au niveau du département de Dakar. Dakar, député, ils en 2017. Ils sont tous au Parcel Président Macky Sall, M. gagner l'élection Dakar. Ce qu'on voit, mon petit bonhomme, nous l'élection 2017 de nous de paquets. Deux 2017, Inch'Allah, nous faisons Parce que nous allons être à cheval sur les bureaux de vote, sur les centres de vote, et nous allons nous assurer que nous sommes présents dans tous les centres et tous les bureaux de vote jusqu'au décompte et la publication des résultats. Mal Comme Duromnia, il siège à Dakar. Nous avons cohabitation, nous sommes des de de voilà, nous mandat. Nous le mandat. Nous n'avons pas fait ème